J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Où je teste vraiment. Et aujourd'hui, je reviens avec le fameux site Zoom. Qu'on m'a demandé à peu près 10 mille fois. Au moins. C'est peut-être la vidéo. Où je teste vraiment qu'on m'a le plus demandé. Donc, si vous ne connaissez pas le site Zoom, c'est un site... C'est un site qui ressemble énormément à Wish et AliExpress que j'ai déjà vraiment testé. Donc, je vous mettrai ça dans le petit i. Et c'est un site euh, qui attisait énormément ma curiosité. Alors, avant d'ouvrir les colis de ce site, je voulais vous parler euh, d'un petit concours que j'organise sur mon Instagram. Donc viens me suivre sur Instagram. Donc la photo concours va être postée en même temps que cette vidéo. Donc viens me suivre sur mon petit Instagram. Et c'est pour vous faire gagner un liner de la marque Maybelline. Donc en fait, je voulais vous le faire gagner puisque c'est un liner que maintenant j'affectionne tout particulièrement depuis presque, mais ouais, même carrément un mois en fait, même plus d'un mois. C'est mon liner, et c'est devenu mon liner chouchou, mais genre, vraiment, je, je, je l'aime beaucoup trop. C'est l'eyeliner Curvitude, donc c'est un liner feutre incurvé comme ceci, et c'est la pointe la plus fine euh, que j'ai jamais vue pour un liner feutre. Vous le savez, mais les liners feutres, c'est les liners que je préfère, je déteste les autres styles d'eyeliner. Et euh, celui-ci est hyper pigmenté, déjà il est hyper pigmenté, le truc ça fait... Euh... Ça, bah, ça fait maintenant un mois et demi qu'il est ouvert, il n'a pas du tout du tout du tout séché Et c'est vraiment une pointe hyper hyper fine Donc pour faire des virgules ou des traits super fins, c'est l'eyeliner le plus pratique Il a une tenue incroyable, c'est le seul liner que j'ai essayé qui n'a pas coulé du tout Même au bout de 10 heures à rester maquillé avec mon petit liner Et j'ai beau frotter, ça ne bouge pas et je vous le fais gagner sur Instagram, donc venez me suivre sur Instagram, voilà pour ça. Maintenant on va passer au site Zoom. Je vais commencer par déballer les colis et à la fin de la vidéo je vous parlerai de tout ce qui est livraison, frais de livraison, frais de douane, euh, le site en lui-même, etc. Parce que euh, sinon on me dit que je parle trop, donc je vais faire ça à la fin de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. J'ai pris une dizaine d'articles et j'essaie de prendre un petit peu de tout et de n'importe quoi, donc on est parti. Tous dans des colis individuels, des colis colissimaux, enfin des colis euh, comme ceci hein, qui arrivent par la poste. Euh, c'est pas un autre livreur, donc c'est un t-shirt. Oh, c'est trop bien emballé Oh là là Oh là là, j'aime beaucoup Oh, j'aime beaucoup Oh, j'aime beaucoup trop Voilà la bête Il est trop joli C'est un t-shirt à fleurs bleues et la matière, c'est tellement doux. C'est une matière hyper élastique et hyper douce. La qualité est ouf Il n'y a absolument aucun fil qui dépasse. Il a l'air super bien cousu. Et vers le bas, ça, ça fait une forme comme ceci. Vous voyez qu'il remonte un peu sur les côtés. Enfin bref, j'aime trop ce t-shirt. Euh, et il, ça, ça a l'air de trop bien taillé parce que j'ai pris quoi comme taille j'ai pris une taille S, donc moi je fais du S en fait, et euh, j'ai pris les risques. je me suis dit tant pis, je vais pas prendre une taille au-dessus, parce que je regardais les commentaires, euh, c'est ça qui est trop bien sur le site Zoom, c'est que euh, vous avez des commentaires euh, sur quasi tous les articles, donc vous, beaucoup de commentaires et beaucoup d'avis, d'étoiles, donc vous pouvez euh, savoir si vous allez être déçu ou non, donc si vous prenez l'article ou non, et moi il y avait que des commentaires positifs, et je confirme, j'aime beaucoup ce petit t-shirt, je le trouve très joli, de très bonne qualité, il n'y a pas d'odeur du tout, c'est enfin bref, euh, super C'est un haut que j'ai pris en taille S, encore une fois, donc ma taille habituelle. Oh là là, c'est tellement doux, c'est exactement comme je voulais. Je sais pas si vous voyez quel genre de haut c'est, enfin, de toute façon je vais vous montrer, c'est le but de la vidéo, non Donc voici le haut. en fait, c'est un espèce de karao, caraco, pardon, qui peut faire nuisette, hein, mais moi que j'aime trop. Donc c'est des bretelles qui ne sont pas réglables, donc j'espère que ça m'ira, et c'est un espèce de daim brillant. Enfin, vous voyez, un peu velours brillant. Et c'est trop joli, je trouve ça super joli, avec un jean taille haute, parce que euh, quoi que non il est pas très court, et il a l'air pas hyper décolleté, oui je regarde là parce qu'il y a un miroir, il a pas l'air hyper décolleté, il a l'air de bien tailler, la qualité de la dentelle c'est de hyper bonne qualité, ça fait pas du tout cheap, c'est vraiment, c'est bien cousu, il n'y a pas de fil qui dépasse, et waouh wow, c'est trop joli quoi, et derrière c'est comme ça, il y a de la dentelle des deux côtés, et c'est comme ça, donc j'aime trop, euh, trop bien fait le truc. J'espère juste qu'il va m'aller, mais il n'y a pas de raison. Et euh, je suis, oh là là, là, là là, je suis trop ravie sérieusement. Je suis trop contente, c'est trop joli. Oui, alors ça, normalement, c'est un énorme gilet. Je pensais que ça allait être un gilet beaucoup plus épais. Vous voyez, c'est un gilet euh, cardigan tout simple, mais ça ressemble pas du tout à la photo par contre pour celui-ci. Et les manches sont hyper courtes, donc je pense qu'il va être trop court au niveau du manche. Mais après, moi, je les remonte, c'est pas bien grave. Il y a des petites poches sur le côté. Après, il est de bonne qualité, c'est juste que par contre, il ressemble pas de ouf à la photo. Je trouve et euh, je pensais que ça allait être une matière beaucoup plus épaisse parce que je pensais que c'était un énorme gilet genre bah, pour l'hiver en fait. Mais euh, bon bah la matière est quand même cool et euh, ça ça va être parfait pour euh, bah, cet automne du coup. Vous voyez il est assez fin, on me voit à travers un peu non euh, je suis déçue par rapport à la photo et ce à quoi je m'attendais, mais après ça reste de bonne qualité. On va passer à quelque chose de très différent et que je ne vais pas pouvoir essayer tout de suite, je suis dégoûtée. Parce qu'en fait sur le site, il n'y a pas que des vêtements, vous avez vraiment de tout, de la décoration, des choses pour la maison, vous avez des vêtements pour hommes, pour enfants, vous avez vraiment mais de tout, de tout, de tout. Et j'ai pris pour Youtube euh, une lampe comme ça qui se met au-dessus de la caméra pour ajouter encore un peu de lumière. allez la limite, je vous en reparlerai parce que je vais vous filmer euh, le petit room tour de cette pièce là, et du coup je vais vous filmer mon matériel Youtube en même temps et mon setup en fait. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là. C'est super bien emballé par contre, vous voyez, euh, genre euh, ça peut pas se péter parce que le colis dedans, il y avait du papier bulle et euh, là en plus il y a ça. Et vous pouvez l'accrocher, bon c'est pas de la qualité de fou, hein. Et en fait, vous avez une petite euh, truc à vis comme ça et on vous fournit avec le petit... Euh, comment on appelle ça Le petit pied, là. Hop, et vous l'accrochez sur votre caméra, donc à voir si ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà Donc bon, bah je vous en tiendrai... Euh, je vous en dirai des nouvelles dans ma vidéo... Euh... Ma vidéo setup. Ok, j'adore, j'adore. Je suis contente. C'est un bombeur. Encore. Oui, j'ai beaucoup trop de bombeurs. Donc, c'est un bombeur à fleurs. Alors, euh, qui peut très vite faire tapisserie aux grands-mères. Mais moi, j'aime beaucoup. Et euh, bon, alors, la matière est brillante. Mais euh, il est de trop bonne qualité. Franchement, euh, c est, c est, vous saviez le prix. Mais de toute façon, tous les prix sont écrits sur l'écran pendant que je présente les articles. Donc, c'est des grandes fleurs. Et il est noir brillant. Et oh là là, il est trop bien fait. La fermeture marche trop bien à l'intérieur, c'est doublé. <rire> Il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Donc ça pour cette autem, je vais être comme une gosse. Il a l'air d'être à ma taille, je suis trop contente. J'ai pris une taille M alors que je fais du S et je pense que j'ai bien fait, sinon ça aurait été. ça aurait été un peu petit sinon mais j'aime trop. Oh là là là là là là. Oh tous les liens de tous les articles seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. La matière est toute, euh, je sais pas, toute douce, trop bizarre, je sais pas c'est quelle matière mais. Ah oh, j'aime trop, j'aime trop, je suis comme une enfant actuellement. La joie est présente. C'est un bonnet. C'est un bonnet noir avec le logo des Rolling Stones. Non mais je fan girl. Oui je fan girl. Je... Il est trop bien taillé. Genre ça fait pas vous savez la la, la bite ou la couille qui dépasse là. Ça fait ça, c'est nickel. C'est nickel. Bon par contre j'ai vraiment une tête de capote avec ça. Mais bon c'est pas grave. Hein. Cet hiver je serais contente de l'avoir. Mais oh là là. Mais j'aime tellement la qualité mais de ouf. Il est de trop bonne qualité, il est hyper épais, hyper élastique, il est trop bien taillé. C est... C est... Parce que moi j'ai trop du mal à choisir mes bonnets parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, ça dépasse. Et je trouve ça... j'aime pas, voilà. Mais là... Ah j'aime trop Oh ça va, je m'attendais à pire en le déballant là, je sais pas pourquoi. J'ai pris une taille S, donc c'est un pantalon comme ceci. Donc, euh... par contre Heureusement qu'il est élastique parce qu'il est hyper fin le truc. C'est une taille S, on dirait une taille 32. Puis il est hyper élastique, donc on aime ou on n'aime pas encore une fois, mais moi... J'adore ce style, donc ça fait un peu à la cool parce que vous voyez c'est pas un jogging, en bas c'est comme ça, vous retroussez un peu, moi je pense que je vais retrousser, je vais faire des points de couture. On a des petites poches et c'est à rayures comme ceci, donc on aime ou on n'aime pas, euh, j'espère qu'il va m'aller, c'est tout ce que j'espère, mais avec des petites ficelles et tout, waouh j'aime trop On aime ou on n'aime pas encore une fois, c'est un style je sais, un style un peu à la cool, euh, moi c'est quelque chose que j'aime porter de temps en temps, donc euh, moi j'aime beaucoup, je suis très contente, il coûtait euh, pas cher encore une fois. Hein. On voit pas du tout à travers alors qu'il est fin, donc ça encore une fois là pour les beaux jours qui arrivent, pour les soirées d'été et tout c'est cool, il est assez large, enfin euh, il y a de la place pour, les, pour le poupoting. donc c'est très bien je ne sais pas pourquoi je suis stack Oui, alors j'ai encore craqué pour ça. Ne me jugez pas. Ceux qui me suivent, l'hiver dernier le savent. Euh, j'ai une passion folle pour les chaussettes hautes. Donc voilà la paire. Hein. C'est une paire euh, basique. Donc elle a l'air hyper serrée par contre. Parce que c'est une paire un peu... A euh... la base je crois que c'est des... Ah non mais c'est trop serré par contre. Non c'est beaucoup trop serré. Je crois qu'à la base c'est des... des espèces de bas de contention. Je sais pas quoi. <rire> ouais... En fait je crois que j'ai pas trop compris pourquoi j'ai acheté ça. Ils sont assez bas donc ça change de ce que j'ai. J'aime bien. Si vous faites de l'hypotension comme moi, à la limite ça vous ira. ça sera parfait pour vous hein. C'est le fameux euh, masque, vous savez, noir peel-off là, que vous arrachez et ça enlève vos points noirs et. Et en fait, ça vous arrache la gueule. Et je voulais l'essayer, bon, pas pour en faire une vidéo parce qu'on en a assez vu comme ça sur YouTube, mais pour l'essayer pour mon plaisir personnel et pourquoi pas pour Snapchat ou Instagram. Oui, je fais encore de la promo pour mes réseaux sociaux, et alors Il est où le problème Il est où Hop là Donc c'est un masque purifiant. Voilà la bête J'ai très peur à mon visage actuellement. Je vais surtout utiliser ça pour les points noirs sur mon nez, hein un de l'amour Bon et bah voilà tout le monde pour cette petite vidéo où je teste vraiment euh, Zoom. Donc euh, je voulais vous parler du site euh, en général. Donc ce que j'ai adoré sur Zoom comparé à Wish, c'est que je trouve que les vêtements et les catégories sont bah, 10 fois mieux euh, organisés. Sur Wish il y a déjà des catégories mais c'est quand même le bordel. Euh, pour chercher un article faut l'écrire en anglais et les noms des articles c'est un peu what the fuck des fois. Alors que sur Zoom déjà tout est en français et euh, c'est hyper bien catégorisé, hyper bien rangé sur le site. Premièrement, comme Wish et AliExpress ne commandez pas à l'aveugle, euh, ça reste des sites chinois. Donc moi j'ai adoré tous les articles pour la simple et bonne raison que j'ai bien, mais bien bien bien regardé les avis des articles et des autres utilisateurs, des autres clients avant de commander. Je n'ai pas commandé à l'aveugle euh, parce que c'est trop risqué, parce que je pense que j'aurais eu énormément de déceptions mais euh, là je n'ai pas été déçue tout simplement parce que il bah, y avait plein d'avis de plein de clients et d'ailleurs euh, en fait ça, ça marche sous forme d'étoiles, donc il y a 4 étoiles et, et bref, voilà, vous, vous verrez si vous allez sur le site. Je trouve ça hyper bien fait. Si je ne me trompe pas, il y a une application gratuite, alors je ne l'ai pas téléchargée, moi je l'ai commandée sur ordinateur. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous recommande zoom parce que c'est des produits vraiment pas chers et pour ceux que j'ai reçus en tout cas, enfin que j'ai acheté c'est vraiment de très bonne qualité et je pense que si on cherche bien et qu'on regarde bien les avis des... des des clients, euh, bah, on peut pas se tromper et on peut vraiment en faire de bonnes affaires. Par rapport au délai de livraison, c'est hyper rapide. Franchement, je m'attendais à attendre au moins un mois ou deux bah, comme oui, chez Aliexpress sauf que bah, j'ai des colis qui sont arrivés genre 3 jours après j'ai pas compris et j'ai reçu tous mes colis au bout de même pas deux semaines, donc j'étais super contente euh, et su super surprise j'ai pas eu de frais de douane tout simplement parce qu'ils envoient colis par colis puisque c'est plein de vendeurs différents donc ils vont pas tout envoyer dans un même colis, c'est plein de petits colis donc pas de frais de douane donc ça c'est génial et concernant les frais de livraison euh, c'était vraiment pas cher du tout. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo je teste vraiment n'hésitez pas à me dire des sites que vous voulez que je teste vraiment et puis voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous